précédentes vidéos nous avons euh, vu l'arbre siphérotique et maçonnique et nous avons vu qu'il n'était pas nécessaire d'apprendre l'hébreu pour pouvoir déchiffrer ce symbole. Euh, au travers de ce symbole nous avons vu voilà, le passage de l'équerre au compas. Euh, il y a une autre façon de procéder de l'équerre au compas et nous allons le voir c'est à travers la pierre cubique parce qu'en fait le, le passage de l'équerre au compas a une raison, euh, euh, le symbole de L'arbre nous montrait le parcours, par contre, il ne nous montre pas à quoi cela correspondait. Alors, pour commencer, voilà la pierre, nous allons voir au travers de la pierre cubique, alors, le, la première des choses, c'est que la pierre cubique à pointe, je l'attribue à l'apprenti. Alors, pour quelle raison La raison première, c'est que, euh, nous avons vu que sur l'arbre syphérotique et maçonnique, les travaux se faisaient de midi à minuit et voilà, c'était un, tra un travail d'introspection. En fait, cela correspond à une déconstruction. On doit déconstruire le personnage que nous sommes euh, au travers de euh, la, la pierre cubique. Euh, la pierre cubique étant euh, la, la pierre comment la plus élaborée, euh, nous partons de cette pierre élaborée pour la déconstruire. En fait, voilà, nous, nous faisons un travail en régression, c'est-à-dire apprenti compagnon maître, et on va le, le, le retrouver au travers de cela, de la pierre publique à pointe. Alors, qu -ce qui, euh, quels sont les indices qui nous donnent, qui, qui nous enfin, qui vont dans le sens que de la pierre publique à pointe et celle de l'apprenti Alors, la première des choses, c'est cette, euh, ce trait que nous voyons et qui part du sommet de la Percubica Pointe jusqu'à sa base. Cette, ce trait s'appelle la divine perpendiculaire. Alors bien évidemment, c'est qu'en franc-maçonnerie, on n'en parle pas, ou, ou peu je dirais. C'est comme la hache au sommet du, euh, de la Percubica Pointe qui est censée y être. Dans aucun temple, je, je n'ai vu cette hache pourtant, elle existe. C'est pour la plupart des francs-maçons une énigme. Alors, cette divine perpendiculaire, on la retrouve sur un tableau de loge, on la revoit ici, voilà, et avec la hache à son sommet. La perpendiculaire étant l'attribut de l'apprenti, voilà, c'est le premier indice. Le deuxième indice, comme je vous disais, c'est le fait qu'on travaille de la pierre la plus élaborée et on doit déconstruire cette pierre. Ça, c'est le deuxième indice. L'indice le le, plus bas, on va le retrouver, c'est au travers des tabliers. En fait, le tablier d'apprenti avec la bavette relevée ressemble étrangement voilà, à la pierre cubique à pointe. Et le tablier de compagnon, bavette euh, baissée, à la pierre cubique. Alors, dans les temps anciens, les tabliers étaient de forme semi-circulaire. Et au fur et du temps, on a... Euh, abandonner cette forme pour venir sur des formes rectangulaires. Ceci, c est, c est, ça s'est construit au fil, au fil du temps, mais c'est uniquement pour nous donner ces indices. Alors, comment on déconstruit, on déconstruit la pierre cubique Et pourquoi y a-t-il une hache à, à son sommet Voilà. En fait, la hache nous indique qu'il faut fendre la, la, la pierre cubique à pointe. Alors bien évidemment que le, le, la hache est un outil de, de, de bûcheronnage, c'est-à-dire qu'elle est, est adaptée au bois, euh, et c'est pour ça que ça a intrigué énormément de francs-maçons qui ont pensé que en fait, la pierre cubique à pointe servait à aiguiser les outils, ce qui est une aberration. Symboliquement, la hache est un outil, pour fendre, et là, en l'occurrence, elle fend la pierre. Il n'y a aucune objection en symbolique. En fait, c'est uniquement pour se rendre compte que le pyramidion est issu de la pierre cubique à pointe. En fait, voilà, on la retourne, mais on voit que le pyramidion est issu de la pierre cubique, et l'attribut du compagnon étant le levier, c'est le levier qui permet au compagnon d'extraire ce pyramidion. Alors, non seulement la hache euh, nous incite à fendre la pierre cubique et nous rendre compte que le pyramidion est issu de la pierre cubique, c'est-à-dire que euh, c'est le même volume, en fin de compte, mais également nous incite à fendre le pyramidion également par quatre. Et cela nous fait quatre tétraèdres tri Lorsque l'on fait le développé de la pierre publique à pointe, on se retrouve bien évidemment avec quatre, euh, cinq, euh, six pyramidions, dont un que l'on met à, à, à plat, et ces six pyramidions, tout au moins le pyramidion qui mise à plat, décrit les prémices d'un euh, pentagone. Le pentagone, c'est euh, la forme géométrique de l'apprenti. Alors je dis les prémices parce qu'il n'y a que quatre euh, tétraèdres qui peuvent former euh, le, le prémice d'un pentagone. Il faut en rajouter un cinquième de façon à ce qu'il soit complet. Et qu'est-ce que cela nous dit Si l'on retourne, ce même pentagone, une fois qu'on a ajouté un cinquième tétraèdre, cela nous donne l'étoile flamboyante. Alors cela nous donne l'étoile flamboyante, mais en négatif, c'est une empreinte. En fait, ce sont les cinq tétraèdres qui forment l'étoile flamboyante. Mais ce qui est important dans cette figure, en fait, c'est le vide, c'est cette notion de vide qui est très importante. De la même manière que le vide ici est nécessaire de façon à ce qu'on puisse recomposer le Pyramidion. C'est le vide qui donne l'importance à toute chose. Une pièce n'existe que par le vide qui est composé par les, les, les murs. Si je peux lever mon bras, c'est parce qu'il y a un vide autour de moi de façon à ce que je puisse me mouvoir. C'est ce vide qui est important. Et en fait, tout ce qui est matière n'est que l'arbre qui cache la forêt. Alors, ce cette, cette euh, étoile flamboyante qui se retrouve au dos de, du Pentagone, euh, le premier indice qui, qui nous donne cela, c'est la, la, la marche en reculant. Le compagnon marche, rentre à reculant dans le temple, euh, lors de euh, son élévation, c'est uniquement pour, pour qu'il puisse voir l'étoile flamboyante dans le pentagone l'étoile flamboyante ne doit jamais être représentée sans le pentagone il est toujours à l'intérieur de celui là alors si elle est dite l'étoile flamboyante dite si l'étoile est dite flamboyante c'est parce qu'elle flamboie mais on se rend compte que le, flamboie, le flamboiement n'est pas issu des, des, des cinq branches le flamboiement se fait entre les branches et cela, c'est uniquement pour attirer notre attention sur le fait que ce n'est pas l'étoile qui est important, ce sont les tétraèdres. C'est tout l'indice de, de, de ce symbole, l'étoile flamboyante. C'est uniquement pour attirer notre attention sur les tétraèdres. Alors, tout à l'heure, je disais qu'il y a six pyramidions quand on développe un cube. Chaque pyramidion contient 4 tétraèdres, ce qui fait 6 x 4, 24. 24 tétraèdres, c'est la, la division maximale de façon à ce que les tétraèdres soient réguliers. Nous allons euh, voir maintenant euh, plus loin, puisqu'il nous faut passer de l'équerre au compas. Ceci est régi uniquement sous l'équerre du compas, c'est-à-dire que euh, le tétraèdre tri-rectangle est sous les auspices du, de l'équerre. Et la transition, il va bien nous falloir la faire. Nous allons voir maintenant de quelle manière elle l'opère. Voilà, comme je le disais, en fait, c'est le vide qui est important. Sans ce vide, le modèle euh, formulé par l'équerre est stérile, c'est-à-dire que c'est compact et il n'y a pas de place pour la manifestation. Il va falloir faire une transition et cette transition, c'est le passage de l'équerre au compas. Et comment se traduit-elle eh En fait, il faut changer de tétraèdre. Il faut que l'on passe à un tétraèdre régulier, c'est-à-dire à 60 degrés. Ce tétraèdre euh, régulier, il fait partie des cinq solides platoniciens. Alors que le tétraèdre tri-rectangle n'en fait pas partie. Et c'est cela qu'il faut opérer, c'est-à-dire changer de modèle. Ce modèle-là s'inscrit parfaitement à l'intérieur d'un cercle. Et c'est pour ça également, mais on va le voir au fur et à mesure, que le maître est toujours figuré avec le point dans un cercle. Alors, partant de ce modèle, euh, le, le trétraèvre très, très régulier, c'est la première brique, c'est la brique élémentaire. Par contre, avec celle-ci, elle va nous permettre une construction. La première construction, c'est l'estoile à huit branches. Alors, bien évidemment que quand euh, elle est formulée sur euh, un schéma à deux dimensions, cela fait une étoile à six branches qui euh, est l'étoile de David, mais en fait, euh, sur un volume, elle est définie euh, huit branches. C'est-à-dire, ce sont, et c'est pour ça que nous avons formulé en deux couleurs, ce sont en fait deux tétraèdres qui sont emboîtés l'un dans l'autre. Ça, c'est une première construction, ceci dit, elle ne correspond pas encore à la, à, à, à la construction de, de, de, de notre personnage, je dirais. Il faut aller un peu plus loin. La construction qui nous intéresse, elle est composée de 8 étoiles euh, tétraédriques, c'est-à-dire sous ce format-là, assemblées également en, en, ensemble. Et elles forment 8 x 8, 64 tétraédriques, et qui correspondent aux 64 codons de notre ADN, aux 64 cases de... Euh, de l'échiquier, je dirais. La voici. Cela fait une étoile tétraédrique à 64 tétraèdres et qui correspond à la Merkaba juive, entre guillemets, mais bon, sous un autre aspect, c'est le char d'Ézéchiel. Euh, en fait, c'est la construction qui constitue notre personnage. C'est une construction d'une façon ou d'une autre qui est en abîme. Alors ici, nous voyons, nous voyons bien Très bien, l'étoile tétraédrique, c'est-à-dire un tétraèdre de couleur orange avec un autre tétraèdre de couleur jaune emboîté l'un dans l'autre. Et ensuite, nous avons en vert, voilà, ces 20 tétraèdres, 24 tétraèdres qui viennent enserrer de façon à équilibrer ce modèle-là. Alors. Ce modèle s'inscrit aussi bien dans un cercle que dans un cube, en fait. C'est selon le, le, le point de vue spatial que, que l'on a. Mais l'étoile tétraédrique, finalement, elle s'inscrit parfaitement dans une, dans une sphère. Là, en l'occurrence, on voit que c'est dans un cercle, aussi bien que dans un cube. En fait, c'est selon l'angle que l'on adopte, euh, qui nous fait voir... Euh, l'étoile tétraédrique soit dans un cube soit dans un, une sphère ceci dit, aussi bien l'un dans l'autre on voit qu'il y a une part de, de, de vide, c'est ce vide qui est, euh, est nécessaire de façon à ce que la manifestation puisse se faire alors, tout à l'heure je disais que euh, cette figure géométrique s'inscrivait parfaitement dans une construction en abîme et nous allons voir, non seulement c'est le cas mais qui plus est elle s'inscrit parfaitement dans un autre symbole qui, lui, est davantage connu, c'est euh, la fleur de vie. En fait, voilà, c'est un, un symbole universel qui a été utilisé qui, par euh, nombreuses traditions. On le retrouve aussi bien en Égypte qu'en Chine, enfin, euh, euh, il est très, très connu. Et là, on voit que l'étoile tétraédrique à 64 tétraèdres s'inscrit parfaitement, voilà. Dans une prochaine, une prochaine vidéo, nous allons voir également, c'est le, comment dirais-je, je, je perds le nom, le pavé mosaïque. Et le pavé mosaïque, voilà, il a également une fonction qui retransmet ce passage de lechiro pas que l'on retrouve également. Il, ça va bien au-delà de la dualité noir-blanc. Voilà.